bonjour à tous et à toutes bienvenue pour le tirage du 11 11 le portail qui se présente donc du 11 novembre on va regarder ensemble les énergies que va me donner euh, la guidance de ce jour on va regarder avec plusieurs jeux euh, j'espère que vous allez tous bien donc bienvenue sur la chaîne des guidances de shiva n'hésitez pas à vous abonner en cliquant la petite cloche du haut c'est gratuit comme je dis toujours et ça nous soutient et on va regarder donc ce qui se passe pour cette journée donc vous savez que demain euh, donc je fais le tirage le jour d'avant vous voyez un petit peu les énergies qui vont sortir pour le jour de demain qui sera ce 11 11 qui est un jour important les jours portails, j'explique juste c'est un jour ah euh, oh, bah il a mon chat qui m'appelle <rire> c'est un jour particulier je vais juste ouvrir à ah, mon chat C'est un jour spécial. Euh, quand on dit un portail, c'est par exemple le 10 octobre, le 11 novembre, le 8 août. Euh, c'est un jour spécial dans le sens où les, on va dire, le fil entre le monde visible et invisible est beaucoup plus fin. Euh, c'est un portail, on dit justement, pour expliquer que c'est une porte qui s'ouvre sur le monde invisible. Donc on peut avoir beaucoup plus de connexion, de connectivité avec le monde des, des fins, avec euh, les anges, les archanges, euh, avec euh, bah, les entités positives, négatives, bien sûr, on peut recevoir des messages. On est plus connecté ce jour-là à euh, des messages aussi qu'on peut recevoir si on a déjà une certaine sensibilité. Donc soyez à l'écoute cette journée-là, des synchronicités, des symboles, des choses qui vous arrivent, des rencontres que vous faites, des messages euh, qui viennent en fait de l'univers, qui viennent de l'au-delà et qui viennent vous apporter quelque chose de supplémentaire plus facilement que d'habitude. C'est des journées particulières dans ce sens-là. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas ce que c'est ce portail. Donc, c'est vraiment une porte ouverte entre le monde visible, le matériel et le monde spirituel. Euh, voilà. Moi, je vais regarder un petit peu les énergies avec... Euh, on va faire un tirage avec le petit lot normand et on va regarder d'abord quelques cartes d'énergie pour voir ce que nous réserve cette journée donc du 11 novembre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour le 11-11-2021 et l'énergie pour la journée du 11-11-2021 On va voir tout ça ensemble. Donc, prenez ce qui parle, ce qui résonne, c'est un petit peu voir ce que, ce que va nous dire cette journée. Donc, c'est vraiment collectif. Hein. 11-11-2021, qu'est-ce qu'on a comme message 11-11-2021, qu'est-ce qu'on a comme message Alors, j'ai une carte qui était tombée. L'équilibre, les fondations, d'accord alors, quel message du 11-11-2021 Là, ça me parle déjà de, de choses importantes. Hein. Euh, on nous parle vraiment d'être bien ancrés. Les fondations, oui. L'ancrage, l'équilibre. Alors, c'est vrai que les énergies peuvent être très fortes, peuvent être euh, bouleversantes aussi au niveau de nos émotions. Ne l'oubliez pas. On peut être submergé d'émotions parce qu'on est plus sensible euh, à certaines choses. À certains contacts à certaines énergies, message du 11-11-2021. Est-ce que j'ai d'autres messages? On va prendre deux cartes. Donc là, on nous dit vraiment de s'ancrer, d'être dans un équilibre, euh, de poser nos bases. De, de, donc, l'ancrage, si vous avez des émotions qui vous dépassent, il faut vraiment se, se connecter au chakra rouge donc le chakra racine et visualiser des racines qui descendent le long de nos jambes et qui vont s'ancrer au centre de la terre ça ça vous permettra d'être bien connecté à, euh, à la terre et pas être submergé euh, pas réagir trop fort à certaines choses d'accord vraiment les fondations c'est ça euh, on nous parle de quelque chose qui est important à poser poser certaines bases peut-être aussi pour euh, des projets, retrouver un équilibre si on est perturbé les derniers temps, retrouver vraiment son, son ancrage sans partir trop dans certaines choses euh, euh, oui, qui pourraient nous déstabiliser. Ces deux cartes, c'est vraiment ça. Hein. 11-11-2021, on va regarder encore deux cartes. Le 11-11-2021, ben, il y en a une qui est sortie, qui voulait parler, on va regarder ce qu'elle veut nous dire. Alors voilà, c'est ce que je vous disais, euh, on risque d'être perturbé, hein on risque d'être perturbé, un petit peu ici d'émotionnel de, de, qui ressort, on parle même de solitude, où on aura besoin de certaines solitudes et aussi d'apprentissage. Si vous voyez les cartes, là c'est la carte où on apprend certaines choses, on va... Euh, on va apprendre peut-être au niveau spirituel des choses nouvelles. Parce qu'effectivement cette ouverture, hein, ce n'est pas par hasard hein, qu'il y a ces portails. Euh, quand on est sur terre, on apprend toujours des choses spirituelles. Chaque jour, de nouvelles choses, des nouvelles compréhensions, un nouveau fonctionnement pour sortir de notre ego, pour avancer, évoluer, pour s'aligner. Là, c'est vraiment trouver cet alignement le plus possible. Hein. Ça, ça veut dire que tous les chakras sont ouverts, ceux du haut. Euh, vu que c'est un portail avec l'univers. Donc c'est pour ça qu nous, que les cartes qui sont sorties là, c'est pour nous dire ancrez-vous bien hein, au niveau de la terre quand même par rapport au fait qu'il y aura des connexions supérieures qui seront là. On risque justement d'être perturbé euh, par rapport à nos émotions, par rapport à, à nos ressentis, etc. avec cette carte et on va certainement apprendre certaines choses. Vous aurez pour, pour d'autres besoin de solitude, besoin de calme en cette journée où on nous recommande d'être le plus en retrait peut-être de, de la société, des gens, des groupes, d'être dans, ouais, dans, dans une certaine solitude aussi de méditation pour recevoir, comprendre qu'est-ce qui nous arrive, quels sont les signes, pourquoi j'ai cette personne dans ma vie, pourquoi, je, euh, pourquoi il se passe certaines choses voilà, c'est un apprentissage et il y a effectivement des perturbations ici au niveau mental. Alors, bah regardez cette qui est tombée qui voulait parler. On nous parle de force spirituelle. Magnifique carte en plus. Et c'est comme si on avait à nouveau cette connexion où on nous soutient. Là, c'est comme s'il si, si, portait l'univers, vous voyez, avec ses mains. Euh, ça parle de protection, de force spirituelle. Donc, pour certains, il y aura une évolution, une élévation. Là, c'est vraiment cette histoire, comme je viens de vous raconter, qui porte, qui, qui, qui nous sépare avec ce monde invisible. Une magnifique carte, en plus. Donc, il y a le moine. Pour certains, il y aura, je pense, des compréhensions qui vont vous permettre d'évoluer spirituellement, qui vont vous permettre d'apprendre sur vous, euh, d'apprendre du spirituel, d'apprendre pour votre âme, pour votre évolution. Donc là, on a déjà des énergies de base qui nous parlent pas mal de ce qui se passe hein, en, ce, en ce jour de portail. Euh, quelque chose de spirituel, d'une force spirituelle que vous allez acquérir pour certains. Très très belle. Je vais faire un tirage avec le petit Lenormand. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée du 11-11-2021. Quel message pour le 11-11-2021 Quel message pour le portail du 11-11-2021 quel message pour le coup ça 11 11 21. Elle le message pour la journée du 11 11 2021? Alors, on va regarder la coupe. On nous parle de valeur, on nous parle de commencement, de bonnes nouvelles, de pureté, de recherche, ben la pureté c'est la connexion quelque part le but à atteindre hein. Euh, sortir des, des difficultés, des émotions négatives, des émotions lourdes. D'accord Et on nous parle d'abondance. On nous parle d'abondance. Abondance, Abondance. peut-être vous allez recevoir euh, des bénédictions, recevoir des aides, recevoir euh, réponses à vos prières, à vos demandes, à vos demandes à l'univers aussi. Là, ça peut concerner les finances ou l'abondance, l'univers, là, quand même, la lune, l'intuition. Euh, ça va peut-être vous nous donner des idées concernant euh, l'argent, comment faire rentrer l'argent ou l'abondance au niveau euh, de l'amour, de recevoir de l'aide, du soutien, d'être entouré, de sentir cet amour autour de nous, une abondance de. de euh, de, de, oui d'amour on va dire ça comme ça ou au niveau financier on va voir avec le tableau qu'est-ce que l'on nous dit ensuite je vais regarder avec la triade qu'elle parle bien au niveau psychologique là ce sera plus matériel on va voir ce qu'on nous dit on nous dit donc attention oh, on va voir moi je vois le serpent comme une grande mutation cette journée me parle plus de mutations j'ai pas fait d'astrologie là je veux plus voir les cartes euh, un, des changements très importants pour beaucoup de monde Hein, si on nous parle d'être connecté à notre base, d'être dans la solitude, de percevoir ici euh, des messages, Moi, je pense qu'on va recevoir des compréhensions, des connaissances spirituelles, ça peut parler aussi de grandes mutations. Il y en a certains qui vont changer du tout au tout. Avec le serpent, c'est la mue, c'est aussi la fin, euh, c'est aussi le spirituel avec le sept, la mue, donc un changement pour certains d'entre nous. Euh, important, on pourrait être totalement différent après ce portail on pourrait avoir la vision de la vie totalement différente de votre vie générale, de votre vie professionnelle de votre vie sentimentale ou un changement vraiment euh, personnel qui s'opère, je pense pour beaucoup il y a une mu euh, on change de peau on change, on évolue pour moi il y a vraiment une notion d'évolution spirituelle alors là on parle de contrat bah, bon, il y aura peut-être des contrats au son du tirage, des papiers, des choses officielles qui pourraient arriver en cette journée. Euh, certains vont recevoir des bonnes nouvelles, ce que je vous disais, hein, vont recevoir des bonnes nouvelles, euh, vont avoir un contrat de travail, vont pouvoir signer. Enfin, ça va ouvrir des portes pour moi, en même temps, dans la matière. Donc, des résultats au niveau euh, engagement, papier, travail, le contrat, on parle souvent de travail, mais ça peut être pour l'immobilier pour quelque chose d'officiel avec un partenaire amoureux, euh, pour un achat, etc. Et des choses qui vont se concrétiser à partir de ce portail-là. Donc, des contrats. On a dit que ce sera une journée de chance, justement, dans ce domaine. Donc, peut-être aussi faire des démarches euh, pour des choses administratives, pour des contrats, pour chercher du travail. Utiliser ce portail dans ce domaine aussi. D'accord on dit qu'on va trouver des solutions. Euh, ce sera une journée qui est, qui est chanceuse, qui nous apporte des solutions pour euh, des négociations officielles. Hein, on sort de cette cage, il y a une ouverture qui se profile, c'est vraiment le portail, l'ouverture. Là, on peut même le voir symboliquement, hein, une ouverture de portail, une ouverture de cette cage. Avec la clé, on va avoir des réponses, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais là, on est dans la matière. Après, on va voir plus au niveau personnel. Ok, on va comprendre certaines choses plus en profondeur et on va couper avec certaines choses qui ne nous conviennent plus. On va arrêter certaines choses, peut-être pour des nouvelles, euh, qui soient là, on va couper avec, avec je pense, euh, si ça reste dans la matière pour le moment, euh, des choses qui ne nous conviennent plus. Vous est tous dans les énergies karmiques et de changement, vu que c'est un portail très important et très fort, on va couper avec ce qui ne nous convient plus. Que ce soit en rapport justement avec des choses officielles, euh, la justice, euh, couper plutôt avec un travail qui ne va plus, avec une, un mariage qui ne va plus, avec un appartement qui ne nous convient plus. On coupe quelque chose et on nous dit qu'il va falloir bien observer la situation Bien regarder les choses en profondeur, hein, à nouveau cette intuition. Alors, on continue. On voit qu'il y a eu des difficultés euh, pour les consultants, mais que la chance arrive. Euh, S'il y a eu des difficultés, elles se règlent. Elles vont se régler pour nous, pour le consultant, pour vous. Euh, avec cette grande force spirituelle là, au-dessus, qu'elle est superbe, hein, vraiment cette carte, je vais vous la remontrer de près. Donc le moine, avec un grand Bouddha derrière, qui supporte, comme si voilà, il supportait l'énergie, il portait l'univers. Oui, il y a une connexion entre le, la matière et l'univers. Hein? Donc ce grand Bouddha là, il est très fort, il y a une force spirituelle qui entre dans vos vies, Soyez-en conscients et on voit qu'il y a eu des difficultés, il y a eu des problèmes. Mais on dirait que ça va s'ouvrir, toute cette ouverture, ce portail, encore une fois, cette porte qui va s'ouvrir. Vous allez couper avec ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Vous aurez des nouveaux choix à faire. Et on nous dit que, oui, on coupe avec le négatif, ce que je vous ai dit tout à l'heure. On coupe vraiment avec ce qui... Nous faisait mal, nous convenait plus, n'allait plus dans le domaine euh, ici assez quand même officiel, assez administratif. On, on essaie d'aller et on va devoir faire des choix à hein, nouveau. On couple négatif vraiment. On a une chance pour une nouvelle ouverture avec des nouveaux contrats, avec des voies qui s'offrent à vous officiels. On dépasse la difficulté, elle est dans le passé pour une amélioration pour quitter le difficile et ça nous demandera de faire des choix nouveaux, d'accord Et ces choix nouveaux, ce sera comme, voilà, je passe aussi un portail, je quitte une porte pour aller vers une autre porte. Aussi, c'est ça, hein d'accord Donc voilà, au niveau concret, ce qui pourrait se passer cette journée-là. Utilisez-la aussi pour faire vos démarches, d'accord On va regarder la suite avec... Je vais prendre le petit le Normand pour voir au niveau psychologique, donc plus psy, personnel. Alors, portail du 11 novembre 2021, qu'est-ce qu'il a à nous dire Portail du 11 novembre 2021, portail 11 novembre 2021, quel message Portail du 11 novembre j'essaie d'être le plus général possible comme ça, ça peut vous parler à tous et euh, comprendre ce, qui peut, ce que vous pouvez vivre et ce que vous allez vivre dans cette journée qui est quand même euh, émotionnellement perturbante, ne l'oubliez pas. Donc des changements peut-être importants, des compréhensions, des prises de conscience. Le portail du 11 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message le Portail du 11 novembre, 11 novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a comme message Qu'est-ce que veut nous dire? Merci, Nidhi, de me donner des messages pour le 11 novembre 2021. 11 novembre 2021. Ok. On va regarder à nouveau la coupe. Il y a des commencements. Oui. Il y a vraiment cette notion de fin avec des choses qui ne nous conviennent plus. Euh, le portail me dit voilà, je passe vers une autre porte. J'ouvre une porte. Ça va permettre de débloquer des situations, ça va permettre de passer d'une situation à une nouvelle situation. Il y aura des nouveaux commencements, on a vu, qu'on coupait avec l'ancien pour aller vers du renouveau. On nous dit, bon, que les choses qui étaient avant étaient nécessaires pour comprendre. Donc, l'apprentissage, ben, on doit passer par l'apprentissage, tout est apprentissage et expérience dans la vie. Et on nous dit bien qu'il y a un renouveau qui s'annonce et... Encore une fois de plus, la stabilité. La stabilité, l'éternité. Cette carte nous parle d'équilibre. Donc vraiment, euh, pour beaucoup, vous allez retrouver un certain équilibre après. Ça peut se faire après cette, cette, cette journée-là. Hein. Beaucoup vont retrouver l'équilibre, on nous dit, malgré le fait que bon, euh, on a été peut-être heurté, on a été euh, affaibli, on a eu des, des choses pas facile à traverser, qui font qu'on est un peu affecté, que la colonne elle est un petit peu penchée. Mais on sent qu'il y a une fin de cycle avec le 8 de l'infini sur cette carte. Il y a vraiment une fin de cycle et il y a des nouvelles choses qui se profilent après cette journée du 11-11 qui se termine vraiment, le cycle qui se termine pour un renouveau. Donc le serpent voit bien qu'il y a une mue un changement, un changement de peau pour vraiment euh, un renouveau important au niveau personnel et avant au niveau de la matière. Alors là, on va regarder. Je vais faire un tirage au niveau euh, pyramidal pour la journée du 11 novembre 2021. Qu Est-ce qu'on a comme message 11 novembre 2021 on va voir tout ça alors moi il m'est arrivé une chose déjà aujourd'hui c'est que je vous en raconte peut-être une petite histoire j'ai dit dans la vidéo des lions tout à l'heure c'est que j'avais ce matin mes chats avec moi et j'étais sur le toit j'ai pas de terrasse, ils se promenaient et j'entendais un chat qui hurlait, qui criait, qui pleurait. Et je me disais, mais est-ce que c'est mes chats Qu'est-ce qui se passe Je suis allée voir en haut. Non, ce n'était pas mes chats, il n'y avait aucun souci. Je me suis dit, il est tombé sur une terrasse et il me demande de l'aide. Et en fait, par ma fenêtre, j'ai entendu, j'ai regardé, mais d'où venaient ces cris Et euh, <rire> journée, c'est aussi une semaine importante. D'où venaient ces cris J'entendais je, les cris du chat dehors, devant chez moi, il y a un parking de terre et j'entendais le chat le, un, un bébé chat qui criait qui criait, qui criait vraiment à l'aide du style je suis là, je suis là, aidez-moi, aidez-moi comme ça que je le sentais et je lui ai répondu à personne qui bougeait personne ne faisait rien je sais pas si c'est ma destinée ou si c'est en rapport avec cette journée ou... il y avait une, un appel d'âme quelque part et je lui répondais par la fenêtre au quatrième en disant au chat, je suis là, je suis là, calme-toi, je viens, je viens, attends. Je ne savais pas du tout où il était, hein? je ne savais pas du tout, je ne voyais pas de chat depuis ma fenêtre. Et je suis descendue et puis derrière les poubelles, derrière le conteneur, en plein milieu de trois cailloux, je regarde, j'entendais les cris, je reparlais, je disais tu es où, T es où Et Samuel est fort, fort, fort et je l'ai entendu, donc il m'a montré où il était. Et c'était en fait un petit chat, un bébé chat de un mois et demi, donc on me l'a dit après chez le vétérinaire, qui était abandonné, des gens qui l'ont jeté à la poubelle. <rire> et euh, ma journée de destinée était particulière, c'était justement comme s'il y avait cet appel pour moi d'aller sauver cette belle âme. Et j'ai mis une heure pour l'apprivoiser, pour qu'il voit ce qu qu'il était apeuré, était plein de poussière, il n'osait pas, il me soufflait, tout ça. Je l'ai regardé dans les yeux, j'ai apprivoisé, j'ai senti cet amour. Ce n'est pas par hasard que ça s'est passé. Et je lui ai parlé à son âme. Je le rassurais, je lui disais « Je suis là pour toi, je suis là pour te faire du mal. »« J'ai entendu ton appel. » Je l'ai regardé dans les yeux, et lui parler, le rassurer, jusqu'à ce qu'il se calme. J'ai pris une heure pour lier un lien de confiance et je l'ai pris ensuite, j'ai réussi à le caresser, c'était déjà difficile à le toucher, à s'approcher de lui, j'ai réussi à le caresser gentiment, et puis j'ai pu, pu le prendre, et il s'est laissé faire, je l'ai pris dans ma jaquette, et heureusement à côté, ben, toutes les choses se font, se sont liées, il y, avait, il y a le vétérinaire à côté de chez moi, je me suis dit je ne vais pas le prendre tout de suite chez moi, je vais l'adopter ce petit, c'est un cadeau, il avait besoin d'aide, euh, cadeau de l'univers, cadeau pour lui, sauver une vie, je l'ai amené chez le vétérinaire, donc il avait des puces quand même. Elle lui a fait une pipette pour euh, désinfecter. Et puis je l'ai amené à la maison. Elle m'a dit, bon, j'ai déjà deux chats. Hein. <rire> vous savez parfois qu'ils passent dans, les, dans mes vidéos, sur ma table. Et là, comme vous l'avez entendu, j'ai ouvert au début du tirage la porte pour mon chat. Euh, je me suis dit, avec deux chats, est-ce qu'ils vont l'accepter Comment ça va se passer Elle m'a dit, mettez-le dans un endroit séparé. Un petit moment euh, je lui ai préparé un petit lit je lui ai donné à manger il a mangé très rapidement il avait très faim de l'eau et puis la caisse et puis elle m'a dit laissez le séparer deux trois jours pour que les autres aussi s'habituent etc là ils se sont déjà habitués un petit peu sauf que je laisse la porte fermée sauf que quand je rentre ben je laisse rentrer un petit peu sentir et ils voient qu'il se passe quelque chose mais voilà moi, je ne vais pas raconter la suite parce que je ne sais pas comment ça va se passer. Là, il est, il est là. Donc, j'ai un troisième chat, j'ai un, une adoption d'une nouvelle âme dans ma vie. <rire> voilà, pour la petite histoire. Alors, on nous parle pour cette journée de relation, de lien avec autrui, de temps. Et eh ben, le portail, il est là, il est là, il sort. Et on a une protection spirituelle qui est là, Force spirituelle, protection spirituelle, lien spirituel. Donc les énergies de vie de demain, du 11, nous parlent effectivement qu'on va traverser une porte vers quelque chose de nouveau. Pour beaucoup d'entre nous, que c'est le moment de le vivre, parce qu'il y a tellement de changements actuels dans le monde, et qui concernera, à mon avis, nos relations avec autrui. Ça parle de relations, oui, avec autrui. On va continuer. Là, on nous parle de quitter une situation, quitter des choses bah, qui ne nous conviennent plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, par rapport à des choses où on se posait des questions, certainement. Hein. Là, il y, avait, il y a un certain questionnement dans nos vies. Bah, Qu'est-ce que je veux faire Où est-ce que je vais Qui je suis et il y a une élévation spirituelle qui se profile chez beaucoup d'entre vous. Le saut, il y aura des choses qui vont être ancrées au niveau personnel. Ça va s'ancrer en vous, un changement. Il y a aussi des codes ADN qui se renforcent, qui changent. Je ne peux pas vous dire autre chose. Ici, c'est vraiment le lien à autrui. C'est le moment que l'on passe un portail important qui est sous la protection de l'univers qui nous ouvre la porte, pour quitter certaines situations où on était bloqué, on se posait des questions, on aura certainement des réponses, oui, je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, pour une élévation spirituelle. Et à nouveau, on a la base. Donc, on, on va certainement, beaucoup d'entre nous, s'équilibrer au, au niveau de nos chakras. On sera moins euh, matérialiste, quoi qu'on doit la garder, mais il y aura des choses qui vont s'ouvrir au niveau des chakras supérieurs, de compréhension, vous allez avoir plus de, euh, de connexion au niveau des chakras de la gorge, comment communiquer avec autrui, comment vous faire entendre. Euh, il y aura l'ouverture du chakra du troisième œil, hein, l'intuition, ressentir plus, ce qui est bon pour vous. Euh, ces chakras du haut, le chakra couronne, donc recevoir toutes ces informations spirituelles vont arriver. Il y a l'évolution, l'élévation spirituelle, vraiment. Mais on a à nouveau cette base, comme on avait dans ces deux premières cartes, l'équilibre et les fondations. Donc on quitte des situations qui nous posaient problème, ça va nous apporter de la réussite et on va sortir de nos schémas répétitifs. On nous incite vraiment cette journée de sortir des schémas répétitifs, de sortir de nos habitudes hum, psychiques, spirituelles, fonctionnement matériel Là, je veux plutôt voir quelque chose au niveau de notre, notre attitude et surtout au niveau du lien qu'on a avec les autres. Il y aura un changement. On va voir les gens différemment, se comporter différemment avec autrui, avoir peut-être plus d'amour avec autrui. On quitte les doutes. On retrouve un équilibre qui va nous apporter une grande réussite parce qu'on sort, là, cette carte nous montre bien, on sort de certaines habitudes, de, de fonctionnement qui dure depuis longtemps. On s'en sort. On a vraiment un renouveau, encore une fois comme le serpent, je le vois vraiment comme la mutation, un changement important. Il y a nouveau cette notion de contrat, donc on peut le lier au tirage précédent, euh, une réussite aussi par rapport à des choses importantes, papiers, contrats, affaires, etc. Et puis la dernière carte nous parle de racines, encore une fois c'est les chakras ici. L'arbre de Sephiroth, c'est un arbre qui nous permet d'évoluer spirituellement parce que c'est des passages où on passe comme les chakras, on est dans la matière, on monte dans la création, on monte dans le plexus solaire. Si je parle des chakras, c'est notre but sur Terre de commencer ou d'évoluer vers la source. Là, on parle de racines, donc encore une fois d'ancrage, mais en même temps. Euh, c'est comme si c'était acquis ce côté matériel et on nous incite à monter en, en évolution. Dans l'art de Sephiroth, c'est la même chose. C'est des étapes d'évolution jusqu'à bah, jusqu euh, l'atteinte ultime, euh, jusqu'à la maîtrise parfaite euh, qu'on peut voir par exemple chez les maîtres ascensionnés. Vous voyez euh, très joli message ici au niveau de la triade. Ouais, le dos deck nous parle vraiment de cet équilibre. On nous parle beaucoup, beaucoup de cet équilibrage entre la, euh, nos, nos chakras, nos énergies de base, hein, la, le, le base, la matière, pour nous élever plus vers le spirituel et surtout au niveau du lien. Alors, on va enlever ça. Je vais regarder trois cartes de messages angéliques. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire Alors, message pour la journée du 11-11-2021 message pour la journée du 11-11-2021, mes quel message pour la journée du 11-11-2021 11 novembre 2021. Quel message pour la journée du 11-11-2021 Quel message pour la journée du 11-11-2021 J'espère que ma petite histoire va vous faire plaisir, va vous plaire, va vous toucher. Ce n'est pas encore le 11, mais ça, ça, ça m'est arrivé aujourd'hui. Je me dis que ce n'était pas du tout un hasard. Et ce chat a retrouvé une famille, a retrouvé une sécurité. Je suis tellement heureuse. Vous ne pouvez pas savoir. Alors, je vais regarder la coupe aussi. Oups. Ouais, on doit re nous reconnecter, on doit retrouver la santé, retrouver l'équilibre à nouveau. Notre base. Et notre ouverture spirituelle. Il y a une certaine de guérison. Euh, oui, il y a une ouverture spirituelle chez beaucoup. C'est incroyable. Hein? On, va re, on va comme faire une guérison. Il y a comme une guérison intérieure. Et puis c'est aussi grâce à la méditation. Donc moi je conseille pour demain, pour le 11, d'être euh, au maximum dans le calme. Et écouter, euh, recevoir... Être attentif à ce qui se passe. Vous allez peut-être avoir des messages, des canalisations, des rêves. Méditation vous apporteront des réponses. C'est un peu cette carte-là. Alors, on va tirer trois cartes. Le 11, 11. On va voir les messages. À nouveau l'équilibre, incroyable, toutes ces cartes d'équilibre qui sont sorties, la justice, être en harmonie maintenant de plus en plus entre nos instincts d'humain, le côté matériel et nos chakras supérieurs. À partir de notre ego, c'est le plexus solaire, aller vers le cœur et, le, et les chakras supérieurs. Trouver ce compromis entre la base et la source. Deuxième message, c'est reconsidérer effectivement notre vie, reconsidérer certaines choses et couper. Couper avec le passé, couper avec les choses qui ne sont plus nécessaires, couper. Je reconsidère ma vie, je revois les choses qui ne vont plus, je coupe et je m'ouvre avec cette porte qui s'ouvre vers d'autres choses, d'autres compréhensions, qui vont apporter un succès important. On va être bien mieux dans notre peau personnelle, dans nos vies. Il y a des améliorations importantes qui vont se faire pour chacun d'entre nous. Voilà mes chers amis, je vais terminer sur ce tirage avec ces cartes angéliques. Euh, J'espère que ce tirage va vous parler, va vous aider, va résonner en vous. Écoutez-le lentement. Prenez le temps, sans stress, parce que là, j'ai eu des beaux messages qui sont arrivés pour cette journée portail. Et je vous souhaite une très belle journée et soyez vraiment dans le calme et la réceptivité, c'est mon conseil. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée portail et on se retrouve tout bientôt. Au revoir.